Alors on est parti de Saint-Vincent-en-l'Effort. C'est-à-dire qu'à la station de ski on a pris le télé-siège qui nous permet de monter à mi-hauteur de la station de Saint-Vincent-l'Efort. On a décollé de là-bas, on a survolé les crêtes de, de, de, de Saint -Jean, au dessus de Saint-Jean. Au dessus de Saint-Vincent-en-l'Effort. Et ensuite on est allé au Grand Bourgon en traversant Lubail. Et là on a survolé. Euh, on a vu des planeurs, ça, là. on va le dire un peu plus loin. Et après, on, on s'est posé à Saint-Jean-Montclar. Euh, okay. Voilà. Mmh. Et à Saint-Jean-de-Montclar, euh, parce qu'on était trop court pour remonter à Saint-Vincent-les-Forts. Oui. Voilà. Donc, okay. on a vu des planeurs, on va voir, enfin, j'espère, dans les suivante Parce que là, euh, bah, je me filme tout le temps euh, comme ça, tu Mais bon, après, ouais. ça va changer. Hein. On change de film Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait Ouais. Qu'est-ce qu'il fait Voilà. Le deuxième ouais. ou ouais, Bah ouais, on va voir si j'ai corrigé quand hein. même. Puis j'ai germé là aussi. Oui, à un moment donné au grand Morgon à force de tourner virer en et volant, tout comme là ça puis on était secoués comme est ça bah, un petit peu quoi enfin euh, bah, il est habitué il me dit une fois sur deux ça m'arrive t'inquiète pas il me dit ça va Domi euh, à un moment donné euh, à force de dire ouais. oui oui euh, à un moment donné putain ça n'est plus. il me le dit ça va Domi était... et je dis c'est un peu limite là toi d'un ouais. coup je commence à ronter moi je le sais ça toi ouais. mmh. et à un moment donné alors il me dit tu me dis hein, quand tu gerbes tu me le dis qui tourne pas dans le sens <rire> ah, ah, j'ai dit, là, j'ai le bon okay. levé le bras comme m'a mmh. dit. Oh, mais après, ça allait bien et tout. Il me dit, euh, bah, On va rentrer si tu veux. Bah, Je lui dis, Non, non, bah, là, ça va. Ouais. Bon, bah il me dit, Alors, on va continuer. Alors, puis tu me dis, Si, si, si ça va pas, il me dit, Après, on rentre tu n'as pas sali les... Un petit peu, un petit peu. Après, en se posant à, à saint jean de euh, ouais. j'ai j'ai dit, il n'y a pas de quoi laver. Ben, il me dit, si, si, il y a une fontaine là-bas. Ouais. J'ai pris la sellette, toi, là où j'étais assis, puis je suis allé la laver. Ouais. Ouais. Mais il n'y en avait pas beaucoup. <rire> On va m'appeler Vomito, moi, putain. <rire> entre le parapente... Et, et le, <rire> le catamaran. <Ouais. rire> Alors ça, c'est ouais, le lac de Savine. Ah bah ça, c'est le lac de Savine, ouais, les ouais, ouais. voilà. On voit bien, superbe. C'est génial. C'est beau, moment, ouais, on tout me ça. Filme... Non, dieu, je me filme à chaque fois. quoi. Non, mais... systématiquement Non, parce qu'après, j'ai corrigé. Alors, J'espère qu'on va voir les planeurs, parce que là, c'était magnifique. Il passait juste dessous, là, tu vois. Et, ouais. et après, là, il passe juste au dessus. Alors, on, est, le filmé. on les voit, là Non Ah, ah après, voilà. Super, voilà, c'est merde. Ah, c'est un petit petit film. Ouais, alors j'ai bugué. Ah, ouais. Ouais. Il y a des fois, je savais pas trop. Alors, tac. Et comme je t'ai dit, j'ai pas pu contrôler parce que. Ah là, là j'ai corrigé. Ouais. Tu vois les crêtes là, là quand, regarde, on est monté plus haut et tout là. Alors ça me faisait, comme j'ai dit, une impression qu'avec un rien, tu. tu... Ça, ouais. Avec un rien, tu, tu survoles les montagnes, tu survoles. Euh... Oui, avec juste un parapente, quoi. Avec pas, tu pas grand chose, quoi. quoi. C tu vrai, te vrai. dis, putain, c'est génial. C ah ouais, ouais. C génial c vrai. Putain, ça me donnerait bien envie de faire un stage, quoi. Tu vois. Ah, je... ouais. Ma collègue, elle me disait, elle me disait, tu veux pas faire un stage ouais. Ouais. Ah, Je dis, ouais, mais si je me lancerais dedans, alors ouais. déjà, elle est pas très. Ouais. Parapente. La euh... moto. Bah, c'est <rire> ça, <rire> ouais. La marche, qu'est-ce que tu fais aussi <rire> l'apiculture. Bah encore l'apiculture ça rapporte un petit peu. <rire> ah ouais. C'est grandiose. Mais, cool. mais ça je pourrais lui... Toi, les, ces, ces crêtes là, il me l'avait dit, mais euh, je pourrais lui en demander quoi. Oui, euh... ouais, voilà les noms, hein, en ouais. fur et à mesure, ça serait bien de pouvoir mettre te, des flèches pendant le film. Et puis, euh, donc, euh, attends, qu'est-ce que je vais te dire C'était quand, ça, en fait Euh... Quelle date, Marc, on doit le savoir, par les, par les vidéos. Ouais, ça, il marqué la date, ouais, ouais, la, date de, ouais, ouais. la date de la vidéo, ouais. ouais, ouais. Ah, c'est beau, hein. Ouais. Euh, bah, elle me dit, tu, tu prends une polaire, tu prends une veste, un peu de vent, euh, des gants, ouais. euh, et tu n'avais pas froid, quoi. Tu sais, quand on a pris l'altitude, ah. là, pff, tain, ah, ouais, la veste, oui. je te garantis, je l'ai fermée jusqu'en haut. Oui, hein. vous, vous êtes monté en à combien Plein mois d'août. D'altitude. Oh, ben là, au-dessus du Morgon, Voilà, et bien là, il y a un moment donné, on y a été. C'est lui, ah. ah. le est dans Bourgogne Oui. D'accord. Et hum, ouais, à quelle altitude, grosso modo, vous étiez, je ne sais pas euh, euh, Plus haut que le Grand Bourgogne. thermique de planque, Là ouais. ouais, C'est bon là. Ouais. Et une autre parapente là-haut. Ouais, Ce serait marrant si je m'entends dégueuler. Hein. C'est genre... C'est encore. Ce serait marrant. Hein. Chouette, ouais. ah, bah, ouais, mais par contre avec la GoPro tu sais pas trop ce que tu filmes. Ça va qu'il y a un grand oui. angle et ce qui fait pas que heureusement eh oui, que ça, moins, toi ça pareil. corrige parce que euh, toi, moi je suis content ça, parce que. J'en ai une au rallye et j'ai du mal à l'utiliser. Et ça, c'est un collègue à lui qui un, un collègue, oui. Je l'ai filmé toi, cher. Oui, T'as vu comme ça va vite ah ouais. Si vous vous rapprochez vite, hein ah ouais, ouais. Alors, tu que vois, ça donne un peu le tournis, toi, parce qu'il a enroulé les thermiques. En tu cherches les thermiques, bien sûr. Tu vois, tu truc, c'est ça, vrai. quoi. Vrai. Et puis, toi, t'es là, es, toi, t'es face au vide, quand Ah même. Ouais. Ouais. Ah bah, c'est euh... vrai, t'es es penché. Ben, en fait, t'es là, tu vois le vide, quoi. Au début, je regardais l'horizon, je te jure, j'avais une vertige. Pourtant, il y en a qui disent « Ouais, mais quand t'es pas es, relié es, à la planète... » Ouais, oh. euh, moi, tu sais, euh, je suis un peu comme ça. Quoi. Donc, euh, ouais. Mais après, j'ai fini par m'y habituer, puis je prenais plaisir à regarder. Ouais. Donc, ouais, puis après, puis, je, puis euh... je sais pas, tu as que un premier qui te tient. Ouais, c'est ça. ça. Il ne ça. Il faut pas que ça pète, quoi. Non. Ouais, tu te dis qu'il n'y a pas une culture qui déconne. C'est ou... ça. <rire> J'espère qu'on voit les planeurs. Ah ouais. Est-ce que là, non Voilà, c'est par là que j'ai germé tourner. Ça, c'est les... le grand moment, là. On est descendu plus bas, parce qu'on a descendu, tu pour y aller. Oui. Et après, oui. il dit, si au pire, on n'arrive pas remonté, remonter, on se pose là, on se pose là. Voilà. Ah ouais. et après, comment Il ne sait pas trop où il va se poser. C'est peut-être pas loin hein, ah là. Ouais, ouais. Ah bah il y a un moment donné, on s'approche même plus que ça. Hein. Oui. Et c'est là que tu vois quand même, que tu files, quoi. Tu, tu vois la falaise, tu la vois arriver vite. Attends, hein, non ouais. ouais. bah, tu gères, voilà, non Non. <rire> J'aimerais bien, hein, ce serait rigolo si je ah me ouais. filme à ce moment-là, mais. C'est génial tout ce que tu fais, c'est bien. C'est bien. Tu me régales à monter ça. C'est quoi qu'on entend C'est le grincement des sangles Ou, ou la respiration ou... Je... Bon, ça, la caméra, Je sais aussi. pas. Je... C'est le vent peut-être ou... ouais. Alors là, par rapport à la marche qu'on avait faite, nous on était tout en haut. Là. Ouais, c'est ça. Et ça c'est le on a, côté On avait fait les, les, les crêtes. Là. Ouais. Mais il y a des moments... C'est fini là Eh ouais, merde, on pas le putain, je suis dingue Parce qu'il y a des moments, j'arrivais pas à savoir si elle était en route ou pas, quoi, tu ah, ouais. J'avais pas mis de lunettes et... et euh, voilà, il y a toutes ces infos. Ouais. Oh putain, j'ai loupé Moi, ouais, avec, ouais. avec ma GoPro, pareil. Une ah, fois, j'ai fait tout un film, ben, c'était pas mise en route. Ah, je, je, je la mettais en route, euh, pensant l'arrêter, tu vois. Et, euh, ah, J'étais aussi parce que là. Ouais, ouais. Alors là, toi, on, ça, on était parti d'en haut, on devait, on devait se poser là, mais il m'a dit on va être trop court. Du coup, on ah, a fait huit ouais. tours et on va. Je crois que j'espère que j'ai filmé au moins la Et comment euh, après il téléphone pour qu'on vienne vous chercher, non Ben après, j'ai appelé euh, Lolo, euh, qui vient de nous chercher, parce qu'elle s'était bien posée là où il était prévu. Ah, Donc elle est venue avec un Bonbon, nous chercher. Quoi. Remarque, il ne faut pas de piste d'atterrissage, hein, il faut euh, un espace euh, un petit peu dégagé. C'est vrai, ici tu ne peux pas te poser. Hein. Ouais. Là aussi, là, peut-être. Des trucs comme ça, il peut se poser. Alors par contre, je pourrais t'envoyer la photo de Lolo et la photo de Cyril. Oui. Euh, avant décollage. Ah oui. Ah, oui. Parce que.. Euh, parce que parce que. Bon, bon, je mais tu vois, je, je, je l'enverrai. Ouais. D'accord. Parce que j'avais fait des photos un petit peu des, des photos d'eux, quoi, que je ouais. leur ai envoyé. Euh, ouais. Et je vois si déjà je l'ai sur mon téléphone ou si j'ai. Bon il a le droit de faire des baptêmes quoi, parce que il y a si... pas l'atterrissage? Alors euh, apparemment non. Hein. Oh merde. Attends. Si si il doit y être, pardon. Ah voilà. Oui, oui. Alors attends, attends, plop, plop, plop. Et ça c'est le variomètre. Ah qui descend. et c'est Voilà, récent, entends. Alors, des fois tu l'entends le coup. Ah, oui, Le variomètre que papa m'a fait faire. Ouais, je me rappelle que ça. Dans une boîte à cigares. Là tu descends là. Là on descend et on va se poser, on va se poser là, là, tu vois. Allez, on a l'impression que vous êtes au même niveau là. Et on voit ah, ouais. votre ombre, oui, c'est terrible. Et puis la piste, elle est cool, toi, comme oui, j'ai dit. Oui. Et puis, tu vois, il y a des fils électriques, il hein, y en a du 380, là. Ah, ouais. C'est vrai, il hein, faut faire gaffe, hein, parce que tu les vois pas, sinon. C'était pas. C'est pour ça, ça qu'il y a toujours des accidents, parce que, bon, hein, tu peux être distrait. Euh, c'est vrai c'est pas terrible. Ah, là il remonte, non Ouais, euh, il ouais, y un moment donné. Euh... Il y a ça, tout ce qui tourne hein. Ouais, Ouais, bah, tout ça, ça se pose. Hein. Le problème, c'est l'usine, là-bas. Ah, oui, hein. oui, oui, d'accord. Tu vois Oui, il y a ça également. Tu peux pas te poser en même temps qu'un autre. Et... Ah, c'est bon. Super, le parking, tout. Ouais, posé. Faut... Et là, on s'est posé sur le cul. Ah, oui Ouais. Il chopé, hein. Ça a pas fait mal. Non. non. Ah ouais, il maîtrise. Ouais. Ah ah si. Et la qui se pose, ça ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah ah mais il en reste encore, ouais. ah ah ah Super. ah oui, ah ah ah ah ah ah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 <rire> Et Vous n'avez pas de subis, alors, pour correspondre Oui, là, Ah, Ah, ouais. À plus plus ça, ça va, je suis bien assis, je te gêne pas, là. Moi, tu moi D'accord. ça va. Les tension que tu peux sentir derrière, c'est parce que c'est relativement petit quand Ouais. ça On va pas l'exploiter, on va encore... C'est une mais l'endroit où gars est bien s'accumé. D'accord. Voilà, on le voit. Ça reste là, le Non, à l'heure a plus là. D'accord, il y a un peu de nuage, il y a plus de termites. autre. de plaine un altimètre avec toi hein? Non là non, non c'est une Mario. Ah d'accord. Ah, d'accord. C'est bon là Ah bah ben, ouais Ça n'a rien à voir avec les 10 minutes que j'avais fait moi